J'étais venu à Abidjan, comme euh, j'avais l'habitude ouais. euh, de venir. Euh, je participais à une campagne d'évangélisation. Et c'est là qu'au troisième jour de la campagne, bah, euh, en me raccompagnant euh, à l'hôtel, ouais. bah, on a eu ce grave accident ouais. de, de, de voiture. On a fait plusieurs tonneaux. Wow. Et euh, le problème, c'est que euh, non seulement je ne portais pas ma ceinture de sécurité, wow. et puis ma, ma glace aussi était baissée. Aïe. Donc du coup, au moment où euh, la voiture se soulevait, J'étais projeté dans l'air, ouais. donc je quittais la voiture ouais. et quand j'atteignais le sol, j'étais quasiment ouais. brisé, ouais. quoi. Ouais. Donc euh, j'ai eu ma, ma, ma moelle épinière sectionnée à, à 90 ouais. et les nerfs étaient déchiquetés, ouais. euh, mes vertèbres broyées, ouais. donc euh, ce qui a causé directement la paralysie, ouais. donc euh, des membres inférieurs. Ouais. Et il euh, y a eu plusieurs opérations ouais. euh, pour euh, me réhabiliter, mais malgré toutes ces opérations Vu les dégâts qu'il y avait, euh, en fait, il ne fallait pas ouais. espérer grand-chose. Il n'y avait plus d'espoir. Voilà, il y avait plus d'espoir de, de remarcher. Mm -hmm. Et j'étais clouée dans un fauteuil roulant, wow. ce qui a causé beaucoup de la dépression. Ouais. Parce qu'une personne, une, une personne très active ouais. se retrouvait maintenant dépouillée de tout mm -hmm. parce qu'on devait me laver, si, si. me porter pour wow. quoi que ce soit, euh, même les besoins les plus intimes. Mm -hmm. Une autre mm -hmm. personne faisait ça, ça à ma place et donc c'était vraiment euh, la descente ouais. aux enfers, mm -hmm. Ouais. Et je dis que moi-même j'avais vraiment perdu cet espoir-là de, de vraiment euh, retrouver quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, mais vraiment ce sont mes fans ouais. comme on a l'habitude de dire, c'est ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont redonné espoir. Mm -hmm. D'abord, ils ont commencé avec des, des messages de compassion, mm -hmm. on te soutient, on est avec toi, ouais. de tout cœur. Ouais. Mais ensuite, à un moment donné, les messages ont changé, de, ont pris une autre tournure. Mm -hmm. Les gens commençaient à me dire, j'ai rêvé de toi, à nouveau debout, wow. j'ai rêvé de toi, tu chantais, tu, tu livrais un concert, mais tu n'étais pas sur ton fauteuil roulant, tu étais debout. Mm -hmm. Et ça a commencé à, à, à créer quelque ouais. chose ouais. en moi. J'ai commencé vraiment à, à, à intégrer ça aussi. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je prends la décision d'apprendre à marcher. Oui, Ce n'était wow. pas simple. C'était très difficile oui. de réapprendre à, à, à marcher. Mais, je suis tombée plusieurs fois, oui. mais je me relevais wow. euh, avec la même détermination. Oui. Parce que quand on sait les enjeux qui sont là, mm -hmm. bah, on ne se dit pas, bon je suis tombée, je lâche. Donc, j'ai persévéré mm -hmm. et c'est petit à petit, que j'ai commencé à récupérer. Ouais. Contrairement à, à, à tout ce que les médecins pouvaient penser, je me ouais. souviens que j'avais euh, contrôle une fois par an. Mm -hmm. C'était toujours en janvier. Ouais. Le neurochirurgien devait toujours essayer de vérifier si les choses sont toujours bien mm -hmm. parce que je porte en moi une structure métallique au niveau de, de la colonne vertébrale parce que la, les vertèbres étaient broyées. Ouais. Donc, du coup, on m'a on a fait une structure pour pouvoir maintenir. Mm -hmm. euh, voilà. Wow. Et donc. Euh, je me souviens quand je suis euh, partie une fois et que j'essayais de faire des pas, euh, euh, le neurochirurgien me demandait, mais comment tu arrives à faire ça Et il n'arrêtait pas de dit bon, ils n'ont pas l'habitude de, de parler de Dieu, ils mm -hmm. disent toujours, il y a quelqu'un là-haut qui t'aime beaucoup, mm -hmm. vraiment, il y a quelqu'un là-haut qui veille sur toi. Mm -hmm. Et donc c'est comme ça que j'ai vécu mon miracle, jusqu'à... Moi, je dis toujours que j'ai arraché mon miracle. Ouais. Voilà. Vraiment, mmh. Je l'ai vraiment arraché, parce que si je n'avais pas osé mmh. me lever, commencer mmh. à faire euh, tout ce que j'ai fait après, euh, bah, peut-être je serais toujours sur mon fauteuil mmh. roulant. Ouais, ouais. c'est mmh. vraiment ça, wow. mon histoire. Wow. Ouais. Franchement, c'est un message fort. Voyant surtout, beaucoup d'espoir aussi, surtout pour toutes ces personnes aussi qui nous suivent en ce moment et qui sont certainement sur un lit d'hôpital. Mmh. Est-ce que, est que, est que, est que Nana a un message fort à, à l'endroit de ces personnes-là Oui, je veux leur dire qu'il ne mmh. faut pas perdre espoir. Ouais. Euh, vous savez, quand les médecins me disaient pour la récupération, on m'avait même donné un délai. On m'a dit, tu peux récupérer un tout petit peu, voilà. mais tu as juste un délai d'un an. Mm -hmm. Tu vois Mais euh, Dieu a bousculé ses, mm -hmm. ces pronostics-là. Mm -hmm. Et je veux juste dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Si tu ne connais pas Jésus, je te, mm -hmm. je te prête mon Jésus pendant un moment. Essaye-le et tu mm -hmm. verras que beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Euh, il peut te... te te restaurer, mm -hmm. voilà. Il peut remettre, il peut ressusciter parce ouais. que moi, euh, ce sont tous ces membres qui étaient qui étaient morts. Moi, j'avais euh, parce que la paralysie, vous voyez, c'est tous les muscles qui partent. Ouais. Euh, j'avais sur mes cuisses, hein, même euh, mes mollets. On pouvait voir les os parce que la chair était partie, mais et quand je demandais au médecin, est-ce que je pourrais récupérer, il dit « c'est impossible ». Mais moi, j'ai vu Dieu faire repousser de la chair dans, dans mon corps. Donc ça a dit que ce n'est pas impossible. Euh, Dieu est celui qui fait euh, quand nous atteignons nos limites. Et donc voilà, je, je, je, je dis simplement pour te réconforter que, espère encore en Dieu. Si tu avais un peu perdu l'espoir, réessaye encore. Ouais, essaye ce Dieu-là que moi je connais et je suis sûre qu'il va t'étonner. Voilà non Nana, est-ce que, est -ce que dans, dans, dans cette traversée du désert, là, on va l'appeler comme ça, mm -hmm. est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu qui tournait dans la tête de. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de, de, de Nana Luquezo mm -hmm. J'abandonne, Seigneur, tu m'as abandonné. Au début, c'était ça. Hein. Oh. Au début, c'est même ce qui m'a plongé dans la dépression. Oui. Euh, au début, c'était ça. Dieu m'a lâché. Mm -hmm. Dieu m'a oublié. Euh, Comment Dieu a pu me faire ça oui. Surtout que j'étais venu pour son œuvre. Si, si. C'était tout ça. Mais après, cet esprit de, de repentance est venu pour pouvoir un peu me relever. J'ai commencé à, à, à me dire, euh, on va dire, c'est l'esprit de l'abnégation qui est venu après. Pour dire, bon, ok, j'ai loué Dieu, j'ai chanté Dieu étant debout. Si aujourd'hui Dieu veut que je sois assise oui. sur un fauteuil, je vais continuer à le louer comme ça. Je pense que j'ai écrit pas mal de chansons. Euh, J'en ai fait tout un album d'ailleurs, un album de 18 chansons, parce qu'il y avait tellement beaucoup de choses à dire. J'ai écrit même un livre aussi wow. euh, par rapport à, à mon histoire euh, parce que voilà, il fallait, il fallait, il fallait que ça sorte. Ouais, ça. Il ouais. fallait en tout cas après aussi, donc il fallait trouver un exutoire voilà. aussi et quelque chose afin de pouvoir raconter aussi. Ça. Voilà. Franchement, Exactement. merci. C'est un véritable moment qu'on passe en oui. la présence donc de Nana Loukézo, les gestion J'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Je dis tout le temps, depuis... Presque un an et demi que j'ai commencé à, à, à, à, à témoigner. Je disais chaque fois à mon époux, mon témoignage est tellement évolutif. C'est que euh, ce que j'ai vécu, quand j'ai commencé à témoigner, au départ j'étais encore sur un fauteuil roulant. Mais j'avais voulu que cela ne soit pas un frein pour moi pour reconnaître les bontés de Dieu. Amen. Ce qui s'est passé c'est que un certain 7 décembre, j'étais à Bidjan pour une campagne d'évangélisation qui, qui durait trois jours. Et donc, euh, la nuit du 7, on revenait de la campagne on m'accompagnait vers euh, l'hôtel. Comme le, la campagne avait fini un peu tard, il était déjà 23 heures passées, Et que c'était tellement prenant, c'était des moments, je dirais, intenses dans la présence de Dieu. Et surtout que ce jour-là, on a vécu la main de Dieu d'une façon particulière. C'était vraiment, c'était quelque chose de fort. Et euh, on était assez fatigués. Parce que quand on a beaucoup donné, à un moment donné, on sent vraiment que la force est partie. Et donc, nous étions dans la voiture, en train de rentrer. Bon, il faut dire vrai que quand on est entré dans la voiture directement, moi je me suis endormie. Je me disais, bon, je, en attendant qu'on arrive à l'hôtel, je vais mieux dormir. Parce que je n'étais pas euh, logée à Abidjan même. Ça a dit qu'on devait encore faire une petite route pour aller jusqu'à Bassam. C'est là que j'étais euh, logée pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait quand même un, un petit chemin à faire. On était à, à, je pense, à cinq dans la voiture. Le conducteur, moi et puis quelques autres passagers derrière. Moi, j'étais devant, assis côté passager. On a pris la route et moi, je me suis directement assoupie. En roulant, en fait, ce que je savais pas, c'est que tout le monde dans la voiture aussi s'est endormi. On a laissé le chauffeur tout seul, en train de conduire. À un moment donné, le chauffeur aussi s'est endormi. Il s'est endormi et il a perdu le contrôle de la voiture. On a quitté la route, on était carrément dans la boue suivante. a quelqu'un qui qui a sursauté et qui directement a, a crié. Moi, c'est ce qui m'avait réveillé, au fait. Et je voyais la voiture qui allait dans, on allait un peu dans tout, tous les sens. Et ce qui était mauvais aussi, c'est que aucun d'entre nous ne portait sa ceinture de sécurité. La voiture s'est encore accélérée. Et comme c'était pas vraiment un chauffeur très expérimenté, donc, j'arrive pas toujours à expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a fait quatre tonneaux. Et vu que je ne portais pas de ceinture, moi j'étais projecteur de la voiture. Au moment où j'étais projetée, j'avais perdu connaissance. Heureusement pour moi, parce que si j'étais consciente au moment où j'atteignais le sol, je, je, je n'imagine pas la douleur, parce que le choc était très fort. Parce que en, en atteignant le sol, j'étais toute brisée. C'était toute la colonne vertébrale qui était déjà en morceaux alors quand la voiture s'est arrêtée tous les passagers sont sortis il y avait une personne qui avait une jambe cassée et puis tous les autres n'avaient rien eu alors on a commencé à ils se sont rendus compte que je n'étais pas dans la voiture et on a commencé à chercher non, non, non, non. ça a pris presque une heure et demie à me trouver à, à être secourue j'étais dans l'herbe ils appelaient mon nom, et à un moment donné, j'ai entendu qu'on m'appelait. J'ai ouvert les yeux, mais je savais pas bouger. Mais en ce moment-là, je me rendais pas compte au fait de... Je ne pensais pas que ça pouvait être si grave. quoi. Je me disais, bon voilà, et puis je pense que les secours vont arriver, on va m'emmener à l'hôpital, il y aura quelques piqûres et tout va passer. Les secours arrivent, on m'emmène à l'hôpital. On arrive, les premiers tests ont déjà commencé à faire, à faire paniquer. Essaye de bouger ça, ça bouge pas. Essaye de faire ça, ça, ça bouge pas. C'était... J'étais dans un pays étranger. Je devais <rire> prendre mon vol dans deux jours. Et c'était quelque chose qui... Qui était devenu difficile parce que c'était carrément impossible même que je prenne encore mon vol parce que j'étais couchée. Je sais que quand on est venu, les secours sont arrivés, j'étais couchée sur le ventre. J'ai fait deux jours dans cette position-là parce que c'est il était impossible de me bouger sans avoir mal. C'était un mal que je ne sais même pas décrire. Parce que je disais même à à mon mari, je dis, je savais pas qu'il y avait une douleur plus forte que les douleurs d'enfantement, mais là j'ai vécu ça. Dieu agit à sa façon parce que au moment où on était là, il fallait maintenant chercher une solution pour rentrer. Et l'église qui m'avait fait venir, commençait à chercher des solutions, mais les montants qui sortaient pour un rapatriement médicalisé, c'était des montants qui atteignaient les 50 000 euros. Et c'était devenu un autre problème qui se présentait. Je ne vais pas vite traîner sur ça, parce que ça aussi c'est quelque chose que Dieu a fait aussi. Mais Dieu a permis que je voyage, que je revienne jusqu'en Belgique. Et on n'a pas sorti, même pas un rond. Ça, un jour, je, je développerai vous dire comment est-ce que tout s'est passé. Je suis arrivée en Belgique. Là, je me disais, voilà, maintenant, je suis entre les, les bonnes mains maintenant. Sûrement, il y aura des solutions très, très, très rapidement. Le jour où je suis arrivée, il y a eu la première opération. S'en est suivi D'autres. Après toutes les opérations, on m'a plongé dans le coma pour que mon corps puisse récupérer un tout petit peu. Et, et, et voilà, avec tout ce que je venais de subir, il fallait que que le corps se repose un peu. Quand je sortais du coma, franchement, dans ma tête, je me disais, « Bon, on va me dire sûrement que voilà, tout s'est bien passé. Et puis voilà, euh, on te donne quelques jours et tu es sur pied. » Et le médecin vient et me, me voit, me dit, « Voilà, Madame Loukazo, tout s'est très bien passé. En tout cas, on a on a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a expliqué le travail qu'il a fait. Qu'il y avait des des des des vertèbres qui étaient broyées, qu'il ne qu'on ne pouvait pas récupérer. On a dû mettre des, des des prothèses, créer des voilà des métaux. On a dû ici dans mon dos, là, il y a du ciment, il y a il y a des soudures, il y a il y a des vis, il y a un vrai travail qu'ils ont fait. Bon, quand quelqu'un te dit tout ça, là, tu dis voilà, c'est bon. me dit oui, ça, c'est ce qu'on a fait. Pour que, voilà, que tu. ton corps, voilà, que tu récupères quelque chose. Mais, mais ce qui est de, de ta mobilité, on ne peut pas te garantir quoi que ce soit parce que pendant la fracture de, de, de, de tes vertèbres, quand les vertèbres, les vertèbres se sont cassées, elles euh, sont parties euh, scier la moelle épinière de 90% les nerfs étaient tous déchiquetés et donc je me dit, ce sont des choses et les os on vient les remettre en place mais des choses telles que les, les, la moelle épinière le, les, les nerfs on ne sait pas les combler on ne sait, on sait rien à faire et donc c'est ce qui compromet ta guérison tu vas faire un peu de rééducation pour euh, mieux euh, te réadapter pour pouvoir t'asseoir, pour pouvoir euh, essayer de tenir debout, même pour quelques minutes, que ce soit peut-être par exemple pour aller faire tes besoins, quitter la chaise roulante et aller, tu as besoin de certaines pratiques. On doit essayer de te de réadapter à ta nouvelle vie. Et vous comprenez que bien qu'étant chrétienne, adoratrice, chante, tout ça. Ce ne sont pas des nouvelles qui peuvent. J'étais anéantie. Je ne vous tromperai pas. Je ne veux pas dire aux gens que j'ai été courageuse du début jusqu'à la fin. Je serais menteuse. Je suis passée par des moments très, très durs. de questionnement. Parce que quand on sert Dieu, on se croit à l'abri de certaines choses, hein. Vous savez, je, je, je dis souvent, je sais, quand j'étais là, couché sur le sol, euh, sur l'autoroute de Bassam, je dis toujours que l'assurance que j'ai toujours eue, que rien ne pouvait m'arriver, j'ai senti comme si on abusait de moi. Que quelque chose de comme ça n'allait pas ne pouvait pas m'arriver. J'étais anéantie. J'ai commencé à me laisser aller. La tristesse, l'amertume. C'était fort. Vous savez, j'ai dit ça euh, pendant la veillée, quand on vous quand la tête reçoit que de la négativité, la foi vient de ce que l'on entend. Et il est très important que ce que nous entendons vienne de la parole de Dieu quand vous entendez à longueur de journée, et surtout que dans le rayon où j'étais, c'était des gens qui, ont, qui avaient les mêmes cas que moi. Quand vous vous retrouvez, parce qu'il y avait quelquefois où il y avait des repas, ou si vous voulez manger ensemble, mais c'était des gens qui sont toujours brisés. Et je commençais à devenir comme eux, ça m'effrayait. Parce que pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude d'être de, de, de, avec moi, je suis quelqu'un de très souriant, je, je, je rigole beaucoup. Et j'avais complètement changé. J'ai perdu toute joie. J'étais devenue colérique, agressive. J'ai failli sombrer. Mon époux est quelqu'un de très positif. Il faut dire qu'il a joué vraiment un bon rôle dans, dans mon relèvement. Je vais dire ça comme ça. Un jour tellement, je venais de passer quoi trois, Quand je dis trois jours d'affilée, ça dit trois jours sans interruption de pleurer. Je sais même pas d'où venaient les larmes. Je pleurais. Et quand je pleurais, là, qu'est-ce que je disais à Dieu je, je sais pas ce que je t'ai fait. Rends-moi ma vie. Rends-moi ma vie. Je pleurais. Et il m'a dit, je te trouve trop triste aujourd'hui. Mais je voudrais que tu essayes de trouver un peu de joie dans cette situation. C'était une parole de trop pour moi ce jour-là, mais je savais pas que c'était la parole qu'il fallait pour que je guérisse au fait. Ça m'a énervé. et dit "Monsieur, c'est facile hein Tu viens chaque fois, plaque, plaque, plaque avec tes pieds, tu viens me voir. Après, tu repars. Et puis même j'attends sa visite parce que souvent quand tu as trop embêté les, les les les infirmières pour juste venir te changer un peu le pied qui ne sait pas bouger, à un moment donné, même si même si tu sais pas la bouger, mais quand elle reste dans une seule position, là t'as des crampes. C'est bizarre. Donc, j'attendais ses visites à chaque fois pour qu'il puisse ne fût-ce que... Parce qu'avec lui, je peux demander n'importe comment. Change ça encore. Même s'il venait changer à deux minutes. Mais les infirmières, je pouvais pas faire ça. Et donc, j'ai dit, monsieur, tu viens chaque jour là, Pierre, Pierre, Pierre, et puis tu répars. Tu veux me dire de trouver une joie dans cette situation. Mais où est-ce que tu trouves de la joie ici non, dis sérieux, dis-moi. La joie, elle est où? Et il n'a pas répondu. Il est parti. Chaque parole est une sémence. Amen. J'ai aimé parce que quand il a sémé cette parole, le Saint-Esprit est venu à commencer à arroser. Ça a commencé à travailler dans mon mental. Et puis je commençais à réaliser que non, la personne que je suis devenue, je sais pas moi ça. Je dis oui, c'est vrai, je n'arrive plus à rien faire. Je dépend totalement des gens. Mais ça n'est pas dit que je dois devenir comme ça. J'ai commencé maintenant à à faire cette prière. J'ai dit Saint Esprit, je ne pourrais pas y arriver parce que c'était tellement je pleurais beaucoup. C'était chaque fois que l'hôpital m'envoyait un psychologue, parlait avec moi et je le renvoyais. Fois, je ai dit, mais je veux te dire quoi Oh non, je veux juste savoir est-ce que tu rêves toujours de l'accident Je dis je rêve toujours l'accident. et puis. Non, c'est pour essayer de traiter... Mais j'ai eu le meilleur des psychologues, c'était le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne me reconnais pas. S'il te plaît, fais-moi grâce. Je sais que pour l'instant, je n'ai pas tout ce, que, tout ce dont j'ai besoin. Mais je veux quand même redevenir cette nana-là qui, qui sourit, qui, qui a toujours la joie en elle. Et c'est la prière que j'ai commencé à faire. Et j'aime dire que c'est mon premier miracle. Amen. La paralysie n'était pas partie. Pour bouger, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un pour venir me bouger. Mais un matin, il y a eu une petite étincelle de joie qui est venue en moi. Que j'ai commencé à arroser avec des chants de louange. Mais c'était magnifique. J'ai commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter jusqu'à ce que je riais aux éclats. Et ce n'est pas une joie artificielle dont je vous parle C'était une joie Une vraie joie Que je ne comprenais pas Du coup les gens qui me rendaient visite à l'hôpital Se disaient Surtout quand tu venais pour la première fois Tu te dis ah, On va arriver là, sûrement on va commencer à pleurer Et Dieu a eu le temps de guérir mon âme Quand les gens venaient Me trouver en train de sourire Et la Bible nous dit, prospérez à tous égards quand prospère l'état de votre âme. Quand l'âme est guérie, le corps suit, je vous assure. À partir de cette joie que j'ai ressentie en moi, d'autres miracles ont commencé à se déclencher. Et d'abord ma vessie qui était carrément paralysée aussi, qui ne pouvait pas guérir. Mais que Dieu a guéri, comme ça. Je dirais même presque d'un claquement de doigts. Parce que c'était carrément comme un défi. Le jour où ma vessie a été guérie, le médecin était venu me trouver pour dire que euh, parce que j'étais relié à des sondes pour recue, recueillir mes urines. Et donc, on me dit, euh, vous avez déjà fait au moins un mois avec cette sonde-là, ça risque de s'infecter. Il y aura une dame qui passera et qui vous, qui vous apprendra d'autres méthodes pour pouvoir uriner. Alors, euh, on a donné les instructions à l'infirmière à, à qui était de garde. On dit, avant que vous partiez le matin, enlevez sa sonde et puis après... Une dame passera. L'infirmière a fait ce qu'on lui avait demandé. Elle a enlevé la sonde, elle est partie. Mais c'était très tôt le matin. Elle est partie. La dame qui, ven, qui devait venir, devait venir vers les 10h, 11h. Et entre-temps, ma vessie était pleine. J'ai dit, je vais vivre la folie de ma foi. C'était hallucinant ce jour-là. Je dis, Seigneur, vous savez, quand vous voulez faire des actes de foi comme ça et le le, le, le diable qui est tout autour qui vous dit, hé, eh, qu'est-ce que vous voulez faire là C'est quoi cette On va se moquer de toi si, si ça n'a pas marché ici. Si. J'ai quitté mon lit, je me suis mis sur mon fauteuil roulant, je me suis dirigé vers la toilette. Et en partant, je disais, je veux vivre la folie de ma foi. Je veux vivre la folie de ma foi. Je m'installe sur la cuvette. Je n'ai jamais été autant heureuse de faire pipi. Et puis, vous savez, ma mère avait cru que quand j'ai appelé, en fait, ce jour-là, la première personne que j'ai à qui j'ai dit ça, c'était ma mère à Kinshasa. Je l'appelle au téléphone, au lieu de lui dire quoi que ce soit, maman, je suis à la toilette. Tu vois, la la la la la la la la la la la comprends pas, j'ai fait pipi. » fait pipi là aussi, Alléluia. Et petit à petit, c'était maintenant des muscles qui commençaient à se contracter. Donc un petit espoir commençait à se réveiller. Les médecins n'en revenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui n'avais pas de date de sortie, tu vois à l'hôpital, on ne sait jamais quand est-ce que tu sors. Une petite lueur commençait à se dessiner. On commençait à me dire, bon, ok, on va commencer à faire des, des petits tests. Les week-ends, on va commencer à t'emmener à la maison. Tu passes le week-end, tu reviens à l'hôpital. Quand on fait ça, ça veut dire que maintenant, on commence à projeter ta sortie. C'est vrai, j'ai quitté l'hôpital. Je n'avais, je savais pas marcher. J'arrivais juste à m'asseoir sur le fauteuil roulant. Mais j'avais voulu faire savoir à Dieu quelque chose. que je ne pouvais pas conditionner ma louange en fonction de ce que je vis. Dieu, on ne loue pas pour ce qu'il loue et qu'il fait pour nous. On le loue parce qu'il est simplement digne. Amen. Si tu conditionnes tes, tes louanges en fonction de ce que tu vis, des circonstances, tu passeras au, à côté de, de beaucoup de choses avec Dieu. C'est vrai. J'ai quitté l'hôpital. J'ai continué ma rééducation. Tellement mon corps montrait qu'il qu'il veut récupérer. Alors mes kinés se sont investis aussi à dire, « Bon, ok, maintenant on se concentre, que tu vas marcher. » Amen. Un jour j'ai pris la décision, j'ai dit à mon mari, « Je vais plus utiliser le fauteuil là. » La foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Je ne peux pas dire, Dieu m'a dit je vais marcher et puis je suis là sur mon fauteuil, j'attends. Désolée. La foi, c'est pas ça. La foi s'accompagne des actions. Et même quand tu poses ces actions-là, il faut de la persévérance. C'est ça qui produit du fruit. Amen. Je ne peux pas dire je crois et je n'ose pas. Je suis tombée plusieurs fois. Ça ne m'a pas arrêtée. Parce que dans les réseaux sociaux, j'ai eu tellement de messages. Et tout le monde me dit, « Sœur Nana, je t'ai vu en train de marcher. » J'ai eu des milliers de messages dans ce sens-là. Ça a encore boosté ma foi. Je dis, « Non, Dieu dit que je vais remarcher. » Alors, je vais remarcher. Même si mon corps me dit le contraire, je vais remarcher. Amen J'ai commencé avec deux béquilles, une béquille. Là, maintenant, j'ai ma canne que je pense que je vais lâcher bientôt aussi. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alléluia. J'aime ce Dieu parce qu'il honore ce qu'il honore. Amen. Amen. Avant de quitter l'hôpital, j'ai écrit un chant. C'était mon engagement. C'était l'engagement que je prenais auprès de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. De ne pas tenir compte que ce soit des, des circonstances. De quoi que ce soit de négatif dans ma vie. Et que quand il faut que je loue Dieu, je mets mon cœur dedans. Ce matin, je voudrais qu'on se lève tous. Je veux qu'on chante ce chant. Que tous prennent cela comme un engagement. Pour dire au Seigneur, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ma vie. Mais même si telle ou telle chose ne marche pas, je te louerai toujours. Même si toutes mes forces me quittaient même si mon propre corps me lâchait même si le poids de l'épreuve m'écrasait je louerais, même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi je louerai, je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, je louerai, je louerai le Dieu fidèle, je louerai. Je l'aurai, Adonai, je l'aurai Même si mes malheurs se fatiguaient même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Chante avec moi, je louerai. Dieu Même si la tempête couée ma barre Même si la porte de l'orage m'embarque Même si l'autre bord semble si loin Je louerai. Même si ce désert me paraît éternel Même si je ne vois pas le bout du tunnel Même si tout mon univers s'écroulait Je louerai. Avec moi, oh, je louer le vieux fidèle, le oh. vieux Je louerai Adonai, je louerai, chantez encore avec moi, on y va, je louerai le Dieu fidèle, je louerai